Bonjour à tous, bonjour, c'est Nkavian Junior, j'espère que vous portez bien, c'est donc aujourd'hui déjà je vous souhaite, voilà, bonne fête d'indépendance à tous, j'espère que vous portez bien, donc aujourd'hui pour les nouveaux bacheliers, voilà, nous allons déjà euh, euh, parler de simplement votre demande de bourse, Déjà à l'NBG dans votre compte Sigor. Euh, pour votre demande de bourse, il y a des documents qu'il faut fournir. Si vous remarquez dans mon compte bourse, il y a les fiches d'orientation et l'inscription. Donc, il faut déjà vos fiches d'orientation sous Zup. Vous devriez aller, vous devez aller les faire signer. Voilà sous Zup. Ensuite, après les avoir signés vos fiches d'orientation, dans ces fiches-là, il y a vos euh, orientations définitives. Donc. Vos orientations définitives, c'est celles qui vont être considérées donc, par euh, votre compte dans votre compte e-bourse quand vous allez téléverser votre fiche d'orientation dans votre compte e-bourse. Donc, vous devez télécharger votre fiche d'orientation dans votre compte e-bourse plus l'inscription euh, de l'école dans laquelle vous avez été orienté, donc que vous avez opté. Voilà, vous devez aller vous inscrire déjà dans l'établissement privé et mettre cette inscription dans votre compte e-bourse. Donc, il y a deux documents, votre fiche d'orientation, si vous n'avez pas été orienté à l'école à ou bien business school vous allez là-bas vous prenez votre vous vous inscrivez déjà mais il faut que dans votre euh, fiche d'orientation également c'est cette école que vous ayez ou que vous avez choisi donc il y a deux ces deux documents là que vous devez donc considérer c'est pourquoi je vous amène tout à l'heure pour vérifier cela dans vos comptes e-bourse donc on va juste vérifier Comment ça se passe vous voyez ici nous en prenons le compte e-bourse je vais prendre le compte d'une condition euh, voilà de votre même promotion pour que vous puissiez voir euh, pour que vous puissiez voir voilà à quoi ça ressemble donc euh, s'il vous plaît vous pouvez patienter un peu donc je vais simplement euh, reconduire déjà je vais prendre euh, le compte d'une voilà d'une personne qui est dans votre même dans votre même euh, dans votre même promotion, désolé, donc voilà, j'espère que vous voyez, donc on va la prendre dans votre promotion et puis on va entrer dans son compte e -bourse. voilà, donc ici, on va entrer dans son compte e-bourse, vous allez voir les deux documents, vous allez voir qu'il y a la fiche d'orientation sur ZUP, vous devez aller faire signer et l'inscription de l'établissement dans laquelle vous voulez aller, donc, allez, on entre à l'intérieur, euh, voilà, nous sommes ici, elle est là, vous prenez ici, donc on va aller à l'intérieur, dans son compte, ok, Euh, désolé là donc ok on va remettre ces informations ok donc on entre dans son compte et voilà on vient directement dans votre demande de bourse ici voilà et vous voyez ici elle n'a pas encore mais on a mis accord si ça veut dire l'accord de bourse va, va être va être octroyé quand elle va téléverser sa fiche d'orientation sous plus son inscription. L'inscription c'est l'école la, dans laquelle elle va aller se faire inscrire, mais cette école doit, doit être prise en compte par le SOZU. Donc c'est votre dernière orientation. Donc il y a deux documents. Alors pour téléverser, vous entrez dans votre pièce ici. Vous entrez ici. L'inscription, c'est bien là. Vous voyez que vous voyez, euh, on a écrit ici. On a écrit ici, inscription, attestation, inscription. Donc c'est l'école là vous allez prendre votre inscription. Maintenant, pour télécharger la fiche d'orientation. Vous mettez, vous venez à autre document, vous mettez le nom du document. Vous pouvez écrire également fiche, ou vous écrivez également fiche d'orientation. Vous voyez Vous écrivez fiche d'orientation avant de téléverser le document. Donc vous écrivez fiche d'orientation, après vous cliquez pour téléverser le document. Bon, moi je n'ai pas de documents, je ne vais pas donc entrer à l'intérieur. Ok, c'était pour vous montrer donc comment ça se passe. Donc, allez-y faire signer vos fiches d'orientation. Ok Donc, vous les faites signer. Quand vous allez mettre ça, désormais, votre, oh, oh, votre bourse sera en cours l'NVG va analyser. Ça ne veut pas dire que, voilà, la bourse va vous être octroyée ou quoi Donc, c'est seulement ces documents-là que je voulais vous faire savoir aujourd'hui. Euh, voilà, pour que vous soyez... Pour que vous puissiez être... Voilà, donc, au courant. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et surtout... Partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent voilà, voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire dans son compte e bourse. Et mettez des commentaires. Portez-vous bien et bonne soirée, bonne journée pour certains. Bonne fête du 7 août encore à tous et merci. Portez-vous bien.